Oh yes! Yeah! Salut tout le monde! Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC, vidéo très attendue des abonnés de Winman. Un mois! Un mois et cinq jours! Merci Winman, content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC et oui, on parle ici d'un nouveau produit tribal avec le Power Sherb. Toujours un plaisir de vous voir, un pouce, un commentaire, toujours apprécié. Merci aux fidèles abonnés qui sont toujours présents aux vidéos SQDC. Un mois seulement, un mois et cinq jours que nous avons attendu pour avoir une autre nouveauté tribal. on se rappelle au mois d'avril. Euh, le 6 avril, on avait reçu le Turple de Tribal, un goût diesel à l'orange. Le Power Sherb, euh, j'ai été faire une petite recherche pour savoir quel croisement, quelle plante il nous faut pour, atta pour avoir un Power Sherb. Mais ben, Il faut croiser euh, du Sunset Sherbet avec du Cookie and Cream. Donc, euh, Tribal, on connaît Tribal avec euh, le purple, avec le cuban links, avec le gelato mint, mon préféré, euh, cannabis à la SQDC, et maintenant le power sherb. Tous les produits 3.5 grammes de tribal sont 25 dollars et 60, taxes incluses. Taux de THC très élevé avec power sherb. On peut avoir entre 23 et 29 de THC. Ici, le contenant que j'ai eu, j'ai eu 23.4. Donc, 23.4, c'est le plus faible des Power Sherb, mais en haut de 20 toujours satisfait. Si on parle ici là, des terpènes, les terpènes, c'est quoi? C'est les arômes, les arômes, les huiles aromatiques. Les terpènes, ils sont dans les têtes de trichomes. Donc, la terpène dominante, cariophilène. Et on sait, on sait que le cariophilène ne donne pas de buzz. Ce n'est pas une terpène qui donne un buzz énergétique. Ce n'est pas une terpène qui donne un buzz relaxant. C'est une des seules terpènes qui est plus euh, comme un anti-inflammatoire. C'est une terpène qui, qui joue un peu au cannabinoïde, qui joue un peu au CBD. Donc, cariophilène, euh, Souvent euh, associé à des goûts poivrés, épicés. Mais on se rappelle que le cariophyllène ne bosse pas. Il est plutôt un anti-inflammatoire avec un arôme. Donc euh, vraiment très excité. Euh, le nombre de terpènes maintenant est inscrit sur les contenants de tribal. Donc un très haut pourcentage de terpènes va nous indiquer qu'il va avoir plus de goût. Donc le pourcentage de terpènes ici, 2.2. Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est bas? je vous suggère fortement de comparer le 2.2 de PowerSherb avec un autre PowerSherb, soit de 3.4, soit de 1.5. Mais, c'est pareil comme les taux de THC. Si vous comparez un taux de THC de Exo avec un taux de THC de Canopy ou un taux de THC de San Rafael, peut-être qu'ils n'utilisent pas les mêmes laboratoires. Donc, peut-être qu'ils mettent toutes, tout, tout, tout, tout les terpènes. Donc, ça fait en sorte que tout de terpène va être un peu plus élevé. Donc, peut-être se fier, ça c'est mon opinion personnelle, peut-être se fier, euh, au taux de terpène du contenant et le comparer avec un autre contenant. Donc, 2.2, on va voir ce que ça va donner. Euh, tellement, tellement, tellement excité, vraiment content. Tribal, c'est vraiment ma compagnie préférée à la SQDC. Tribal, ça vient de Canara Biotech. Canara Biotech ont trois marques de commerce. Ils ont la marque Orchid, qui est plutôt la division là, de TH, de cannabis avec du CBD. Donc, si vous voulez avoir du CBD, allez voir les produits Orchid qui appartiennent à Canara Biotech. Si vous voulez du cannabis régulier, 3.5 grammes avec du THC, vous allez voir la division Tribal qu'on a ici. Et si vous voulez avoir du H, si vous voulez avoir des concentrés, si vous voulu avoir des 28 grammes, un format plus gros, ben, ils ont créé la division, la marque Nogs. n u -G -Z. On en a-tu de l'énergie? Eh oui, on en a de l'énergie. Même si on est fatigué, on est là pour vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo SQDC. Et eh oui, mesdames et messieurs. On en a acheté un. Non, on en a acheté deux. Et l'autre est aussi fermé. Je ne l'ai pas senti. On ouvre ça ensemble. PowerShirt. Merci, la vie. Merci, Canara Biotech. Une des, euh, une des seules compagnies qui utilisent un contenant comme ça, un petit peu en aluminium, en, en métal. Euh, on aime, on adore les contenants de Tribal. Euh, on va l'avoir, on va l'avoir. On va l'avoir. Et voilà. Excellent. Notre petite canne de thon, on va l'ouvrir. Et, aujourd'hui, côte en verre. Cote en verre, on n'utilisera pas un cote en carton. On va euh, plus de chances de goûter là, à la perfection le Power Shirt. Savez-vous quoi? Là, je reviens de travailler. Puis je vais aller me brosser les dents. Et voilà, ni vu ni connu, c'est fait. On se gratte la langue aussi, c'est super important quand on fait des tests de cannabis, on reprend l'énergie qu'on avait, on reprend l'énergie qu'on avait, Oh, loupe-tu on attend, on attend, on attend, on attend, on va aller voir les autres terpènes, on ne sait que cariofilène, la terpène dominante, n'ayez pas peur, je sais que certains d'entre vous ont peur du cariofilène. Est-ce que ça va être trop épicé? Est-ce que ça va goûter la cannelle? On aime la cannelle. Est-ce que ça va goûter du poivre noir? On sait que le cariophyllène est associé à plusieurs euh, terpènes. On retrouve la cariophyllène dans plusieurs produits dans la nature, dans les aliments. Les autres terpènes, limonène. Limonène, euh, limonène c'est comme... Euh, perdu là. Limonène, c'est ça qu'on aime. Limonène, c'est agrumes, citron, myrcène, c'est terreux, euh farnesène, farnesène. Farnesène, on aime la terpène. Farnesène chez Winman. Oh, Caryophyllène, Limonène myrcène. On sait que Limonène myrcène, c'est le duo de terpènes par excellence pour Winman. Farnesène, on sait pas très c'est quoi le goût du farnesène, mais à chaque fois qu'il est là, on aime le buzz! Et humulène, humulène cinquième terpène, goût de noisette. Donc euh, on peut s'en passer, c'est un peu loin. Et le mélange de tout ça, ça donne un goût de diesel épicé, citronné. On y va, man. On y va. Wow. Oh, diesel, on l'a. Ah, <rire> oh, man, je pense que je vais aimer mieux ça que le Turpol. OK, on se calme. C'est la même qualité que d'habitude. C'est encore du tribal. Ça a un goût diesel, ok? C'est un goût agréable. Euh, je te montre ça tout de suite à la caméra. Je suis vraiment.. Je suis en transe. Je suis en transe, man. Je suis en transe. Ah, ça sent vraiment bon, man. Sérieux, ça sent vraiment bon là. Ça sent vraiment bon là. Je, je vais mettre plus ça que le turbo, je, je, je, je vais, je vais, je vais grainer, je vais le fumer, je, je vous le montre immédiatement. On, on regarde ça immédiatement. Alright gang, on est avec le Power Sherb de Tribal. Il est vraiment super beau, man. comme les autres produits de Tribal. Alright gang. Donc euh, c'est pas des petites. C'est des petites cocottes bien correctes. C'est parfait de même. 4, 5, 6, 7, 8 cocottes. Dans un 3.5. Tout est sous contrôle. Alright, j'ai grainé ça j'en fais un immédiatement. Alright, on est de retour. Donc euh, je vais grainer ça immédiatement. Allez sur mon Instagram. On va mettre une superbe photo du PowerShirt. Essayez ça, des cotes en verre. Après une utilisation, c'est sûr qu'il faut le nettoyer avec l'alcool. Mais ça fait une différence, ça fait une différence. C'est beaucoup de travail. Gros gros diesel, mais il y a du cariophilin aussi, mais... On va l'aimer. Je pense qu'on va l'aimer. Hum. À date, mon préféré, j'ai la tomine. Le deuxième, c'est le Turple. Mais je me demande, ça sent la bien. On va le savoir, on va le savoir, on va le savoir. Mmh, mmh. Faut pas que j'oublie mon cote en verre. C'est sûr que le cote en verre, ça prend beaucoup d'espace dans un joint. On met un peu moins de cannabis. Un peu dur à rouler, euh, le cote en verre, quand on l'insère. Là, C'est très lourd. Quelquefois, là, on commence à avoir de l'expérience. Là, je mets mes mains hautes pour vous le montrer. Si vous voulez garder la même quantité de cannabis, puis vous voulez avoir un cote en vert, prenez un papier 1.4, 1 quart, excusez-moi. Excusez en utilisant un papier 1 quart, ça, ça, ça fit vraiment très bien avec la même quantité habituelle que vous mettez de, de, de cannabis. Mais moi, ça, ça fit très bien. Là, j'ai pas de papier 1 quart. Je vais prendre le papier au CV. Et voilà. Parfait, C'est pas parfait. Alors, on ne va pas l'écouter. Alright, alright, alright. Power Sherb de Tribal. Ça a été récolté le 12 avril. Santé, les boys. Power Sherb de Tribal. Continuez à regarder les vidéos de Winman. On va essayer des nouveaux produits bientôt encore. Beaucoup de produits SQDC. Moi, j'aime mieux que le turpol, mais j'aime mieux le gélatomine. Un petit goût de gaz, on va penser un peu au turpol, pas de goût d'orange. <coughs> um, le goût est là, le goût de diesel est là, le goût de diesel est là. Il n'y a pas de goût de fleurs, il n'y a pas de goût de, de fruits. J'aime ça, j'adore ça. Vraiment un goût de diesel. Un, un petit goût peut-être à la cariofilène. Je peux pas vous dire exactement c'est quoi. Mais même à ça, j'aime mieux celui-là que le Turpole. Hybride Indica. <coughs> Là, c'est ça je viens de me bosser les dents. Mais c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, quand même ça. C'est diesel avec un petit coup de carifilène. À essayer. À essayer, vraiment. Faut que tu t'essayes ça. Si t'aimes les goûts de diesel. Si tu veux absolument un goût fleuri, t'achètes pas ça. Si tu veux absolument un goût, d'orange, ananas, là. absolument, achète pas ça. Y a pas de fruits là-dedans. Y a pas de fleurs là-dedans. Un autre succès, un autre succès. J'adore Tribal. Voici mon deuxième cannabis préféré de Tribal après le Mint, et j'ai nommé le Power Sherb. Merci à tous. Merci à tout le monde. J'adore avoir un autre produit Tribal. J'ai pas de nouvelles sur la suite des choses. Les actions de Canara Biotech toujours disponibles. Si vous voulez être propriétaire de Canara Biotech, 11 cents et demi. Ouais, mais là, on ne peut pas acheter euh, juste une action et être propriétaire. Oui. Oh, oui, oui, oh, oui. Oui, oui, Là, tu peux, peux garocher 25 cents, avoir deux actions, là, t'es propriétaire. Tu comprends-tu? Propriétaire, bro. Canara Biotech. Alright gang, je te laisse là-dessus, je t'adore, je t'adore, on donne un pouce, on écrit un, on écrit un commentaire. Je vais terminer ça tranquillement. Et allez voir mon. Je suis gelé, bro. Allez voir mon Instagram. Et on like toutes les photos de Winman sur Instagram. On partage la vidéo. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!